Salut. Cette semaine Cette semaine j'ai décidé de me filmer Parce que faut que je reprenne un peu du poil de la bête Et je pense que ça va m'aider Et en même temps ben, si vous aussi vous avez un coup de mou ben, vous serez pas tout seul J'ai trop dormi la semaine dernière j'ai fait que dormir donc ben là il est 10h26 et ben je vais me lever je suis sur le parking dans Super U je vais aller chercher le petit déj. et voilà c'est parti Bon, là en ce moment, comme il recommence à faire un peu froid, le premier truc qu'il faut que je fasse le matin, c'est allumer le chauffe-eau. Parce que comme ça, toute l'électricité qui a été utilisée pour le chauffe-eau a le temps de se recharger dans la journée. Je crois que en fait, la dernière fois que j'ai utilisé la douche, je l'ai complètement vidée. Ça veut dire que même depuis si j'ai rempli mon réservoir d'eau, il n'y a pas d'eau dans le ballon d'eau chaude. Il a été complètement vidé, donc il faut que je le remplisse. Mais pour le remplir il y a une manip qui est, qui est un peu compliquée puisque ma douche elle est cassée depuis le mois de février et, euh... et du coup il faut, que... il faut que je fasse une manip je vais vous montrer donc en gros je dois enlever les coussins qui sont là pour avoir accès à mon local technique j'ouvre alors je prends un centre. allez vas-y en fait. c'est une catastrophe allez je prends un centre pour faire tenir ça et donc en gros ma douche au lieu d'être branchée au mitigeur qui est un interrupteur elle est branchée en direct ici et donc je dois mettre un fusible pour l'allumer donc il faut que j'ouvre ici le mitigeur qui normalement est un interrupteur mais là ça fonctionne plus et maintenant je vais mettre mon petit fusible là je vais attendre un petit peu que ça coule et que ça remplisse donc que ça remplisse le chauffe-eau bon je pense que ça a assez coulé donc je vais éteindre je ne peux pas éteindre au robinet ici en premier sinon je ferme, il n'y a plus de pression et pourtant la pompe continuera de fonctionner donc je suis obligée d'enlever mon fusible qui est ici et quand je prends ma douche c'est pareil je, me, je le mets là, de toute façon je m'en resservirai puisque je vais prendre ma douche tout à l'heure et donc je peux enfin allumer le chauffe-eau et on va voir la tension qui tombe direct. ça, ça m'étonne ça veut dire qu'il fonctionne pas ça ça me rassure pas putain mon chauffe-eau il fonctionne pas bon bah je suis super contente le chauffe-eau ne fonctionne pas en fait donc euh, donc c'est génial en plus de ma douche que je devais trifouiller pour pouvoir me le laver bah, je peux pas me laver à l'eau chaude ça commence à me fatiguer voilà il a rien qui est jamais simple bah je vais voir ça tout à l'heure. Ce sera une douche froide pour aujourd'hui. Bon, j'avais envie de chocolat depuis quelques jours. C'est fait. J'ai craqué. Ce matin des petits points au chocolat. Et ça, parce il faut bien quelque chose pour mettre la pâte à tartiner. Bon, vu les circonstances catastrophiques de cette matinée, ça va être un café soluble. Voilà tout l'eau qui me reste. Ça va faire partie des choses à faire aujourd'hui. Allez faire le plein d'eau. de préparer mon petit déj et on discute. Bon. Ça va pas. <rire> en fait ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Je suis fatiguée. Je me motive à rien. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais filmer la semaine. Je vais vous allez m'accompagner je vais juste euh, faire du bricolage faire du rangement, mettre de l'ordre un petit peu dans dans ma vie je vais mettre de l'ordre dans mon environnement et parce que comme euh, comme me l'a rappelé mon frère il y a pas longtemps quand je range et que je répare les choses autour de moi quand je fais du tri ça fait aussi du tri dans ma tête donc on va faire ça il euh, faut que je vous montre l'ampleur des dégâts. Voilà, alors le van, il est un bordel, c'est sale, il y a plein de choses cassées partout. On peut voir par terre, c'est pareil aussi. Là, à côté de moi, on peut même aller voir devant, c'est une vraie catastrophe. Il y a même du vomi de chat quelque part par là-bas dans la salle de bain voilà et tout ça c'est un vrai bordel voilà donc <rire> voilà et là, comment la journée a commencé mince et la journée a commencé avec une catastrophe de plus puisque je n'ai plus de chauffe-eau qui fonctionne j'ai déjà pas de chauffage euh... Si j'ai pas de chauffe-eau, je passe pas l'hiver. Franchement, je passe pas l'hiver dans mon van. Donc, euh, il va en plus falloir faire cette réparation-là qui est importante. Il y a plein de choses que je dois réparer. Des petites charnières, des trucs à la... Et surtout ranger quoi. Ranger, faire le tri et faire de la place parce que j'en peux plus. Je dois bouger tout le temps des trucs pour faire à manger, pour me coucher. Puis... c'est plus possible en fait j'ai ça aussi à réparer ça le truc argenté là c'est censé s'enrouler mais ça fait des mois que c'est cassé je pense que c'est cassé depuis au moins le mois de janvier ou février tout est parti en couille en février de toute façon donc bah voilà je finis mon petit déjeuner et je sais pas par quoi on va commencer, mais on va commencer. Bah, ben on va commencer par la douche froide. Et après, on ira mettre de l'eau. Là, en finissant de prendre mon petit déj, je me rends compte aussi que un des trucs qu'il va falloir que... que je fasse, ou plutôt que je fasse pas, c'est aller sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai remarqué que déjà en temps normal, j'y suis beaucoup, mais que quand ça va pas je passe ma vie sur Instagram je pense pas que Instagram ce soit le problème je pense que ce c'est la résultante c'est le l'action facile pardon c'est l'action facile et du coup comme je suis paralysée dans ces moments là je suis paralysée sauf que mon pouce il fonctionne mais ça m'apporte encore plus de frustration. Parce que pendant que je regarde le fil d'actualité Instagram, je me dis, il faut que j'arrête, il faut que je me bouge, il faut que je fasse un truc. Mais je ne le veux pas. Donc on va essayer de ne pas y aller, de ne pas regarder de réel. J'essayais Je de pas regarder de réel de, les photos, tout ça. Et comme ça, j'aurais bien plus de temps pour faire les choses qu'il y a à faire. Il y a un truc. quand on me connaît, qu'on sait forcément c'est que je suis Madame Liste tout ça tout ça c'est des listes et j'ai des listes partout j'ai des cahiers partout j'ai des listes dans mon téléphone j'ai des listes sur mon ordinateur j'ai des listes sur des feuilles volantes j'ai des listes dans des carnets et j'aimerais bien faire le tri dans ces listes mais aujourd'hui, je ne vais pas faire le tri Aujourd'hui, je vais refaire une liste Je vais faire une liste des choses que j'aimerais faire Donc, je vais prendre ma douche C'est important de le mettre sur la liste C'est vrai, c'est pas une blague Une fois que c'est fait, je pourrais le cocher Ça fera une chose de faite Et si je le note pas je me rends pas compte que j'ai pris ce temps pour prendre ma douche. Donc je me dis, j'ai rien fait. C'est comme ça. Il faut pas se demander ce qui se passe dans mon cerveau. Donc après, on va aller faire le plein d'eau. Donc j'ai la cuve d'eau de la douche qui est pleine, mais j'ai plus d'eau dans la cuve de l'évier. Et ça veut dire que la cuve d'eau sale est sûrement bientôt pleine donc dans tous les cas même si j'utilisais l'eau que j'ai dans mon bidon pour faire la vaisselle ça, de, ça risquerait d'être rempli et de dégueuler ce que j'aimerais bien aujourd'hui c'est aller faire mes démarches sur l'URSSAF et comme là ben, j'ai plus de travail il faut que j'aille voir aussi sur Pôle emploi comment je fais parce que j'ai travaillé en Suisse et quand on travaille en Suisse, il faut retravailler au moins une journée en France pour pouvoir toucher son chômage. Mais je me demande vraiment si je vais déclarer la Suisse parce que pour le nombre d'heures travaillées, ça n'a aucun intérêt que je le déclare en France en fait. J'ai travaillé trois jours, euh... je vais devoir... Euh... Là en attendant, euh, si je trouve rien en France, je suis sans revenu en fait, puisque je peux pas relancer mon chômage alors que j'avais des droits en cours. Donc il faut que, faudrait que je m'occupe de ça et j'aimerais faire la vaisselle, au moins la vaisselle et... J'avais pensé à un truc. Voilà pourquoi je fais des listes. Parce qu'il y a deux secondes avant que je discute, j'avais un truc en tête. Et c'est parti. C'est prochains de jour, j'aimerais bien faire un macramé par jour. Parce que c'est bientôt Noël et je me dis que si je veux lancer ça, c'est le moment. Donc je pense que je vais essayer de faire un petit macramé. Et je voudrais passer une heure au moins à chercher du boulot en Suisse. Euh, je pense qu'une heure c'est pas assez. Deux heures. Attends des chevaux. On des chevaux qui passent. Voilà ce qu'elle entend. Ça y est ah oh, chill, chill, chill, chill, chill, chill bon et ben c'est parti il est 11h44 il est tard mais en ce moment à 11h44 je suis largement en train de dormir encore donc le petit déjeuner est fait et pris je vais aller prendre ma douche bah je vais vous en profiter pour vous montrer comment je m'organise un petit peu pour la douche. Déjà quand c'est le bazar comme en ce moment, en fait j'ai lavé absolument tout mon linge avant de partir du resto où j'ai travaillé. Regardez moi ce bordel dans mon lit. Donc. Hop, Donc, j'enlève tout ce qui est accroché dans la douche. Là, c'est pareil. Tout ça, on enlève. Cette serviette-là, je m'en sers pour la mettre. Donc, je prends cette serviette que je plie en deux et que je, viens mettre, que je mets comme ça sur les toilettes, comme ça j'ai pas, je prends pas de risque qu'il y ait de l'eau qui parte dans les toilettes. Ensuite, ici je pose ça qui normalement est rangé et il y a juste ce qu'il faut dedans. Bref, la serviette que je pose juste ici comme ça c'est prêt quand je sors de la douche ensuite je fais de la place non mais là c'est pas possible vous voyez vraiment euh, la réalité de, de ma vie quand c'est pas rangé en fait je dois tout déplacer en fait c'est une horreur là on va ranger les chaussures dans le placard à chaussures parce qu'on a fait un placard à chaussures c'est pas pour rien mon seau qui doit être dans le coffre on va le mettre là en attendant mon sac à dos de randonnée que je n'ai pas rangé on va le mettre là puisque là il restait une petite place là et là je dois prendre ce tapis qui est mon tapis de douche que je vais aller <coughs> secouer dehors je crois parce qu'il est dégueulasse C'est une épreuve C'est pas comme ça tous les jours de ma vie D'habitude je prends pas de douche <rire> J'installe le tapis de bain Ici Et là Donc Je ferme ça Je vais mettre le rideau Ici aussi je vais fermer celui-là juste histoire de dire qui me gênera moins donc le setup douche est prêt ensuite je me déshabille je pousse tout ça sur le lit j'enlève les banquettes et comme tout à l'heure je vais mettre mon fusible et je saute dans la douche là là franchement il y a zéro édulcorant je vous montre Ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant tout de suite. Le chaos que c'est. Et normalement, on va remettre ça des cas ensemble. Non mais regardez. Regardez. On dirait qu'il y a beaucoup de place. Mais non, c'est faux. Bon bah c'est parti pour la douche. Et ben, laissez-moi vous dire que c'était... Horrible L'eau elle était pas froide, elle était gelée Je refais pas ça Je refais pas ça Faut que je répare le chauffe-eau aujourd'hui Et après Je prends ça Et j'essuie mes parois J'essuie ça J'essuie le fond s'il y a de l'eau Mais en général il y en a pas et puis voilà, et ça, ça se vide euh, quand je roule si je suis pas dans la bonne pente. Voilà. Du coup, je vais en profiter. Je vais pas remettre le bazar dans ma salle de bain. Ça, <coughs> je vais le trier tout de suite avant de le ranger. Ça, c'est un vieux rideau que j'avais acheté à la brocante pour euh, l'enterrement de vie de jeune fille. De ma copine. Je vais le jeter. Vous allez voir plein de trucs à aller à la poubelle. Un sac plastique, on jette. Là on a les sacs poubelles, poubelle, de, du toilette sèche, un piste de boue, du PQ, ça c'est encore des sacs poubelles. Un élastique pour les cheveux, ça va pas là. Un peigne, ça va pas là. La boîte de mon pain de rasage et de mon rasoir, ça va pas là. Donc ça, normalement, c'est comme ça, voilà. Et quand elle est sèche, il y a ma, toilette, ma serviette de toilette qui va de dedans aussi. Là, on va remettre ça à sa place. Ça à sa place. Ça... À sa place. Allez, ah, bâtard. Pardon. <rire> ok. Et cette boîte à sa place. Voilà. Comme ça. Là, on laisse comme ça. Sa poubelle. Et on continue. J'en profite d'être au Super U pour aller utiliser leur toilette, pour me laver les dents, ce sera beaucoup plus pratique qu'ici. Et pour tout ce qui est du bordel que j'ai enlevé de la salle de bain, je ne remets plus rien. Comme ça, ma salle de bain en fait, et eh ben au moins elle, elle est rangée. Donc c'est aussi le setup pour faire sécher mon tapis de bain et ma serviette de bain. Donc euh, je laisse comme ça et le reste, et eh ben, on rangera au fur et à mesure. Voilà. Par contre, on en parle de cette frange que j'ai coupée il y a une semaine. Je l'ai réellement coupée il y a une semaine. Allez, une semaine et demie, parce que c'était juste le jour où je reprenais le boulot. C'est pas possible. Faudra que je recommence. Quand j'aurai de l'eau chaude. Bon, hier, sur Maps, j'ai repéré une aire de service pour les camping-cars où je vais pouvoir donc faire le plein d'eau. Euh, je vais y aller, c'est à 25 minutes d'où je suis à peu près. J'y vais, je me pose, je laisse les animaux sortir, je mange, et ensuite, et ensuite, euh, je fais le plein d'eau et je m'occupe du chauffe-eau. C'est parti. Bon, en fait... <coughs> C'est le parking de la gare, donc il y a la route qui est juste là, là il y a la voie ferrée derrière, donc ça me plaît pas, il faut rester, donc je vais faire le plein d'eau et je vais regarder direct où est-ce que je peux aller d'autre, parce que si je laisse, euh, si je m'occupe du chauffe-eau je vais laisser tout ouvert et là je veux pas laisser les chats à sortir, ni le chien, donc je vais chercher un autre endroit après. adore quand il faut rester appuyé et en plus que ça fuit dans tous les sens voilà comment je fais pour voir le niveau d'eau donc là on voit qu'il y a bien de l'eau jusqu'ici et donc je ne remplis pas plus parce que sinon ça risque de déborder et pour voir euh le niveau je pose une lampe sur le réservoir en fait en passant par le trou qui est ici, là, c'est le trou de mon compost, je vais peut-être enlever d'abord la fameuse lampe justement, hop, je mets ça dessus, que je range ici, hop, je remets ça j'ai vraiment de la chance parce que elle, je lui ai dit une fois c'est non, elle, elle a compris et elle en général elle comprend, elle bouge pas quand je fais le plein d'eau parce que puisque j'ai fait le choix puisque j'ai fait le choix d'avoir ça l'intérieur je suis obligé de laisser le camion ouvert pendant que je fais le plein du coup il faut qu'elle m'écoute parce que sinon elles peuvent se tirer donc j'ai vidé j'ai fait le plein j'ai plus qu'à ranger le tuyau les embouts C'est fait, maintenant je vais trouver un autre spot. Bon, j'ai fait au plus simple. Je suis allée sur Park Fortnite, J'ai pris le premier spot en pleine nature que j'ai trouvé. Et on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop trop mal. Elles ont déjà appris leurs aises. Donc comme ça, je suis tranquille. Je vais pouvoir... Décharger le camion et m'occuper du chauffe-eau. Je vais d'abord manger, ça va être très rapide. Je vais me faire. Je pense que je vais me faire des tomates mozza. Ce sera rapide, efficace. Et euh... et sur la route, j'ai vu un héron dans un champ, un énorme Il était assez gros. Et euh, en fait, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, j'en ai pas vu depuis. Euh que je suis partie euh, de Paris et euh, ceux qui me suivent sur Instagram euh, le savent, je, je filmais beaucoup les hérons que je voyais, j'en voyais énormément tout le temps et je, je pense en fait que le héron c'est mon animal totem, en tout cas un de mes animaux totem du moment et, euh, et ben, je pense qu'il n'était pas là pour rien. Il était là pour me dire, vas-y Marie, courage, c'est le bon chemin, tu vas y arriver. Donc, euh, donc ça m'a fait du bien de croiser un aéron. C'était un peu inattendu à cet endroit-là, il n'y a pas l'air d'avoir de points d'eau ou quoi. Mais bon, ben, on va dire que on est sûrement au bon endroit. Allez, je vais manger, j'ai faim. c'est toute l'histoire de ma vie Voilà. quand je me décide à manger un truc forcément c'est pourri c'est moisi voilà, toute ma vie en plus j'ai depuis une blinde à Lidl en Suisse Mais allez, une en moins, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on va la seule qui tient sur une plan de travail, pas à la ranger. J'ai déjà lavé la planche et le couteau, comme ça je ne me rajoute pas de la vaisselle pour plus tard. Très simple. Pas d'huile d'olive, pas beaucoup, et du poivre. Et de la fleur de sel. Que je laisse sortir parce que j'en ai jamais assez. Voilà, ça devrait faire l'affaire et je vais sortir une chaise de camping puisque de toute façon je dois tout sortir pour manger dehors, ça va me faire du bien. Bon bah en fait euh, non, je vais pas sortir une chaise, ça se couvre, j'espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que j'ai travaux sous la pluie. Bon bah, j'ai mangé là Génial J'ai mangé là, je pense que je vais me regarder, euh, je sais pas, un épisode de... Une série ou YouTube ou j'en sais rien. En fait, je veux pas regarder une série ni regarder YouTube puisque j'ai aucun réseau. Donc euh, ça, ça m'arrange pas, ça me fait chier. Il me semblait que j'avais vu qu'il y avait du réseau sur le sur le commentaire de Park4Night. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave pour ma série, je m'en fous. Mais par contre, euh... mais par contre, si j'ai besoin d'internet pour réussir à réparer mon chauffe-eau. Et eh ben, et eh ben, j'aurai pas de connexion, donc pas, pas. Ça me saoule, en fait, à un moment donné, ça me saoule, voilà. Voilà, ça, c'est le chauffe-eau, là, c'est les connexions d'eau et de je ne sais plus quoi, franchement, voilà, il faut que, que je remette le nez dedans, je suis ravie, c'est parti, bon les gars, je suis trop contente, déjà, on a des voisines depuis tout à l'heure. Il y en a une qu'on ne peut plus. Et en fait ça refonctionne. Je sais pas comment c'est possible. Mais ce bouton qui est là, il était sur F. Alors je ne sais même pas ce que c'est F. Je regardais la notice. Mais je l'ai remis sur 1 et ça refonctionne. Donc... J'ai plus à toucher à ça et c'est génial. Ce sera ça en moins. j'ai un chauffe-eau. J'ai un chauffe-eau les gars. Ah c'est génial. Là, demain matin, si ça fonctionne encore. Bon j'ai retrouvé la notice du chauffe-eau. Alors par contre, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. C'est que de l'allemand. Uh, recto, verso, installation, tout c'est que de l'allemand. Donc je vais aller la chercher sur internet en français et je vais jeter ce truc qui me sert à rien. Bon alors, entre 0 et F a priori, c'est la position anti-gel. Donc c'était en mode anti-gel, je ne sais pas ce que ça fait. Il faudrait que je me renseigne parce que je, je vois pas ce que ça fait anti-gel en fait. Je sais pas à quoi ça sert, euh, comment ça fonctionne, bref. Euh, et par contre, c'est bien parce que sur la notice que j'ai en allemand, il est écrit position 1, 35 degrés, posi position 2, 55 degrés, et position 3, 75 degrés, celsius. Et sur internet, la notice en français, c'est écrit... Alors, position 1, c'est rien écrit du tout. Position 2, environ 40, et position 3, environ 60, 70. Donc en fait... Euh Ok. 2 c'est 55 ou c'est environ 40 Ils sont un peu bizarres Enfin bref, de toute façon ce truc depuis le début euh, Entre la notice d'installation, la notice et tout euh, Il est très bien parce qu'il est tout petit Et c'est un des seuls électriques qui était encore dispo en 12 volts quand, quand je cherchais Mais alors euh, faut, pas, faut pas chercher à être aidé hein. Bon bah ça c'est réglé Je suis bien contente maintenant que c'est vide ici, je vais en profiter pour euh, tout nettoyer correctement, pour euh, laver par terre aussi parce que bah, mine de rien c'est là qu'il y a la litière euh, et en fait euh, ben, ça sent un peu le pipi par là donc euh, je ne sais pas si elles ont visé à côté ou si c'est à force qu'il y a la litière mais je vais laver par terre avec de l'eau, du vinaigre et ça va faire du bien. Tout nettoyer, tout rangé, Ça c'est fait. Bon, voilà où j'en suis. Là j'ai nettoyé cette planche et ce coussin. Qui sont la planche et le coussin des chats. J'ai changé les petits pads antidérapants qui sont là et qui permettent de tenir la gamelle quand je roule donc ça c'est nettoyé je vais passer un coup d'éponge sur le devant de leur meuble et ensuite j'arrête pour aujourd'hui, il restera ce soir la vaisselle je veux la refaire aujourd'hui absolument et ensuite en fait j'ai ce petit chemin là ou celui là je sais pas qui m'appelle envie d'aller me promener, donc là je vais me promener tant qu'il fait encore à peu près beau. Évidemment, je dis ça, ça se couvre alors qu'il y a du soleil depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je lâche pas l'affaire. Si j'arrive à respirer, je vais me promener. Voilà. Et demain, je pense que je vais me couper les cheveux. Et ranger mes vêtements je vais vous faire une vidéo par jour parce que sinon ça va être beaucoup trop long donc euh, je vais faire des petites vidéos mais je vais faire en mode euh, en mode daily vlog voilà jusqu'à ce que j'ai fini de retaper tout de retaper toute ma maison Je suis revenue de promenade, on a fait un petit quart d'heure, 20 minutes juste histoire de marcher. J'ai vu qu'a priori on peut faire une grande boucle donc je pense que demain, demain je sais pas quand parce qu'il risque de pleuvoir donc demain entre les gouttes je vais essayer d'y retourner et de faire un plus grand tour parce que là c'est plein de boue, j'avais pas mes chaussures de rando, enfin j'avais un jean large, j'étais pas équipée du tout. Et euh, je viens de reprendre du coup ma liste de ce matin Et c'est pour ça que c'est bien de faire des listes parce que d'une j'oublie les choses Donc je me souviens plus que j'avais en tête l'envie, l'idée de faire euh, ces choses là Et j'oublie que j'ai fait des choses Donc, euh, donc par exemple j'ai cru que j'avais rien fait de ce que je voulais faire Mais j'ai quand même été faire le plein d'eau C'est pas négligeable, hein. c'était 20 minutes de route Presque 40 euh, entre mes deux spots, et puis avec l'eau au milieu, j'ai mis 40 minutes plus le temps de mettre de l'eau, etc. Euh, C'est fait au moins. Euh, j'ai quand même tout vidé pour, euh, pour réparer le chauffe-eau qui n'était pas a priori cassé, on verra demain matin, mais pour réparer le chauffe-eau. Ensuite, j'ai tout nettoyé, euh, et donc je voulais faire euh, mon URSAF et mon Pôle emploi. Je voulais faire euh, ma vaisselle, la vaisselle je vais le faire et je pense le reste aussi là je vais le faire Un petit macramé, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui, on verra euh, Parce que ben faut encore que je monte cette vidéo, je me rajoute du taf <rire> Mais c'est pas grave, je... ça va pas être un montage de fou Mais j'avais besoin d'être accompagnée cette semaine et c'est la solution que j'ai trouvée. je pense que je pense que malgré le temps de montage, euh, de toute façon qui sera pas ouf puisque je vais mettre les séquences bout à bout, hein, je vais pas vous faire un truc de fou pour du daily vlog. Mais euh, je pense que ça me fera quand même un petit peu de bien. Déjà j'ai beaucoup bougé aujourd'hui par rapport à, j'ai plus bougé que ces trois dernières semaines, en une seule journée en fait. J'ai quand même fait plein de trucs, j'ai vu du paysage. Donc, euh, donc euh, on continue comme ça ce soir, je fais donc ma vaisselle. Demain, quand je vous reprends, il n'y aura plus de vaisselle. Et je m'occupe de tous mes trucs administratifs. A demain! voyage dans avec Iris et Le monde dans la bonne humeur